Maintenant, euh, période de questions orales. La chef de l'opposition officielle. Je voudrais commencer en, en me joignant au premier ministre, en remerciant les agents de la PPO pour leur service à, à lui et aux gens de l'Ontario. Ce n'est pas un travail qui est facile. Ce n'est pas un commentaire à votre rencontre. Ce n'est pas une critique. Mais c est, c est, de manière générale, ce n'est pas facile d'être un agent de la PPO. Et nous sommes tous très reconnaissants envers tout le très bon travail que vous faites pour nous tous. Et aussi de la part de l'opposition officielle, je voudrais remercier Brian, Brian Beamish pour tout le travail qu'il a fait pour nous pendant plusieurs années et tout le service qu'il a offert aux Ontariens. Monsieur le Président, ma première question est au premier ministre. Encore une fois, il y a un autre en, en ontarien qui a regardé un foyer de soins de longue durée touché par une éclosion de la COVID-19. Tania Coons, sa mère, était résidente à Riverdale, à Sutton, dans une entreprise privée par AT Care Group, où 43 résidents sont décédés de la COVID-19 lorsqu'elle a appelé pour une un mise à jour sur la santé de sa mère et on lui a dit que durant la COVID, qu'elle avait été transférée d'une chambre avec des gens qui avaient la COVID et pas, euh, et elle est préoccupée qu'il n'y aura aucune conséquence contre ce foyer de soins de longue durée? Pourquoi est-ce que le gouvernement fait tout pour protéger ces entreprises qui ont mis des euh, Ontariens vulnérables en danger? réponse au premier ministre, la dernière chose que je veux faire, c'est de protéger ces entreprises, surtout qui euh, n'ont pas fait ce qui s'imposait. Euh, ils vont être redevables avec euh, la Commission indépendante au mois de juillet, et c'est la raison pour laquelle on a d'autres commissions, si, que ce soit la vérificatrice générale ou le bureau du coroner ou le, potentiellement la police. S'ils ont euh, négligé les personnes âgées, les, les gens les plus vulnérables dans notre société, ces gens seront tenus responsables. Et je vais le dire publiquement encore une fois, on ne va pas protéger ces foyers de soins de longue durée. Je ne veux pas les dépeindre avec la, la, le, le même pinceau parce qu'il y a 80 éclosions dans ces foyers de soins de longue durée, donc pas tout, ce ne sont pas tous qui sont touchés par la COVID-19, mais j'ai hâte de pouvoir travailler avec la leader de l'opposition main dans la main pour assurer que tout le monde est tenu responsable et que cela ne se reproduit pas. Merci. Complémentaire. Bien, Monsieur le Président, après avoir lutté pour que Dorothy soit testée pour d'autres préoccupations de la santé et de voir qu'elle qu ne s'améliorait pas, elle a dû lutter pour qu'elle soit transférée à un hôpital. Elle a dû lutter contre la, le foyer de soins de longue durée. Lorsqu'elle a demandé River Denhaven, a dit « on ne le fait pas ça, ce transfert ». Euh, on devait euh, leur faire confiance qu'ils pouvaient traiter de la situation. Ce n'est pas la première fois qu'ils qu ont dû lutter bec et ongles pour sortir un patient un, un proche de, des foyers de soins de longue durée. Non seulement ils sont un échec pour la protection des résidents, mais des fois, ils ont mis des barrières à l'accès aux soins essentiels. Pourquoi est-ce essentiel est que le gouvernement est si dévoué à protéger ces entreprises négligentes? Premier ministre, premièrement, à Tania, je comprends euh, ce à quoi elle doit subir et toute la douleur qu'elle souffre en ce moment. C'est tout à fait injuste. Nous sommes là pour trouver une solution collectivement, pas séparément. Ça ne veut pas dire, ça n'importe pas quel parti auquel vous portez allégeance. Euh, on doit trouver une solution avec un système qui a été un échec total pendant 15 ans. Euh, nous, on, on dit que ben, c'est les 15 dernières années, c'est à cause d'eux, et eux, ils disent que c'est de notre faute. Ben, travaillons ensemble, comme on le fait avec le gouvernement fédéral, avec tous les premiers ministres, ce qui comprend le premier ministre de la Colombie-Britannique, a montré beaucoup de leadership. Et je l'appelle toujours lorsqu'il s'agit d'avoir ses conseils, et c'est un très bon premier ministre qui a pu euh, contrôler la situation dans les foyers de soins de longue durée. Mais lorsque la COVID euh, euh, se propage dans ces foyers de soins de longue durée, c'est comme un feu de forêt. Et c'est très difficile de le contrôler. Plus que toute autre chose, on veut s'assurer que cela ne se produit pas encore. Merci. Dernière complémentaire. Euh, en tant qu'opposition officielle, on veut s'assurer que cela ne se reproduit pas. Et j'espère que cela indique de la part du premier ministre qu'il est prêt à avoir une enquête publique pleine et entière pour trouver une solution une fois pour toutes. C'est bien sûr quelque chose que je peux appuyer. Mais ce qui est, ce qui est dévastateur pour Dorothy, c'est que le premier ministre a dit qu'il a insisté qu'ils étaient protégés. Par le passé, la ministre de la Santé a dit que si les gens doivent aller à l'hôpital à cause de la COVID-19, on va les amener à l'hôpital. Dorothy a dû se battre pour que sa mère puisse aller à l'hôpital. Et nous savons que des familles à Orchard Villa et d'autres, on leur a aussi dit que les hôpitaux n'allaient pas accepter leurs proches, même alors qu'ils mouraient dans ces foyers de soins de longue durée, pourquoi est-ce que le gouvernement a prétendu que les transferts allaient avoir lieu lorsque les organismes disaient que ce n'était pas possible? Ministre des soins de longue durée. Merci, M. le Président, merci de la question. Je pense à eux, je suis… je pense à toutes les familles qui ont été touchées par la COVID-19 lorsqu'on parle des les plus vulnérables des vulnérables, la plupart d'entre eux ont des plans de, de soins avancés et qu'ils veulent être traités dans le domicile, dans les foyers de soins de longue durée, et les familles aussi, c'est le cas, avec les preuves scientifiques partout dans, la, dans le monde, et de déterminer comment on gère nos résidents dans les foyers de soins de longue durée. Si le résident ou si leur euh, responsable, leur, leur famille, veut qu'ils soient transférés à un hôpital, c'est leur droit et ça doit être le cas. Donc, s'ils si veulent être dans un foyer de soins de longue durée, parce que c'est leur domicile, c'est leur chez-soi et c'est euh, cet intérêt moral qu'on doit prendre en compte et on doit prendre en compte le droit de cette personne et de cette famille. Mais il n'y a jamais eu une situation où les résidents, oh, qu'on les arrêtait de, de permettre le transfert aux hôpitaux si c'est ce qu'ils voulaient prochaine question, encore une fois, le leader de l'opposition officielle, ma prochaine question est au premier ministre, mais je dois dire que c'est très euh, horrifiant d'entendre dans cette Assemblée que la ministre responsable des soins de longue durée est en train de dire à toutes ces familles qui ont fait face aux... On fait face au fait du fait que les foyers de soins de longue durée n'allaient pas transférer leurs patients et leurs proches à l'hôpital. C'est tout à fait horrifiant et j'espère qu'elle corrige ce qu'elle a dit dans ce jour, au Journal des débats au sujet de ses commentaires qui manquaient de respect. Encore une fois, le, les familles ont appris que le gouvernement est, ne parlait que de, de mots creuses. Le Hamilton Inspector a relayé l'histoire de Mme Caruso qui est morte lorsqu'elle a été infectée par une travailleur de préposé de soutien à la personne et que cette personne, ce travailleur t, à, t, à, temporaire, travaillait dans un autre centre où il y avait la pire... Éclosion et le premier ministre a dit qu'il y avait, qu'il allait y avoir une bulle de protection. Où est-ce que cette bulle était? Premier ministre, il y a personne qui travaille plus fort que la ministre des Soins de longue durée. Personne dans cette assemblée ne travaille plus fort qu'elle. Personne est resté debout jusqu'à minuit, qui parlait au téléphone de, de s'assurer qu'on avait une bulle de protection autour de ces foyers de soins de longue durée. Évidemment, M. le Président, vous savez quoi? Euh, euh, on s'est euh, on on assuré que les hôpitaux étaient là, que la santé publique était dans ces foyers de soins de longue durée, les, armes, les forces armées aussi, et personne n'a travaillé plus fort que parce que sans ces efforts, la situation aurait été bien pire. C'était absolument terrible ce qui s'est passé une un décès, c'est un décès de trop. Mais encore une fois, de manière collective, on doit travailler ensemble et régler tous les problèmes qui se sont produits au fil des décennies. Et encore une fois, collectivement, on peut travailler ensemble pour régler la situation. Complémentaire, bien, M. le Président, il n'y avait aucune bulle de protection et on ne peut pas travailler collectivement si le gouvernement refuse de reconnaître leur échec et de protéger les personnes âgées lorsqu'il y a plus de 2 000 personnes qui, en, qui sont décédées de la COVID-19. En avril, le premier ministre a dit aux familles qu'il y aurait une bille de protection qui protégeait les personnes âgées et il a euh, nié les préoccupations des travailleurs temporaires qui avaient des exemptions pour travailler à plusieurs différents foyers. Il a promis la surveillance et la redevabilité, mais la, la famille Prusso n'a pas eu cette prote protection et trois autres membres de sa famille sont aux, lutte, sont aux prises avec la COVID-19. Qu'est-ce que le premier ministre dit à ces familles qui ont cru ses promesses et qui do doivent maintenant subir les conséquences d'avoir cru ce premier ministre? Ministre des soins de longue durée, merci de la question. Notre gouvernement reconnaît la crise qui cause que la COVID-19 a provoquée. Nous avons écouté partout dans la province pour écouter les familles et les résidents. Nous étions en cours de créer un modèle concentré sur les besoins des patients et des résidents et de surmonter la négligence dans le secteur des 15 dernières années. C'est un effort combiné de santé publique, Ontario et plusieurs ministères pour se pencher sur tout ce qu'on pouvait faire, toutes les mesures et nous sommes dans, euh, en cours de processus d'aller de l'avant et de régler tous les problèmes que le gouvernement nous a laissé. L'ancien gouvernement nous a laissé appuyer par les néo démocrates Nous voulons avoir un modèle qui se concentre sur les besoins des patients et des résidents, qui est moderne, qui comprend la communauté et l'intégration avec les soins intensifs, avec, qui comprend la recherche et, et les, les, les domaines académiques nous avons travaillé très fort pour appuyer les résidents dans les foyers de soins de longue durée nous allons continuer de le faire dernier complémentaire Bien, M. le Président, que ce soit dans les foyers de soins de longue durée, les soins à domicile, les maisons de retraite, le gouvernement a été un échec pour, et n'ont pas tenu leurs promesses aux familles. Au lieu d'assurer la redevabilité des foyers de soins de longue durée, de révoquer des permis, ils protègent les entreprises d'être responsables aux résidents et aux familles. Au lieu de mettre fin à un système habituatif où les gens trop qui travaillent trop et qui mettent le personnel et le, les patients à risque, le gouvernement dit qu'il n'y a personne qui doit blâmer. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de protéger des entreprises qui ont mis en danger des gens vulnérables? Oui. Premier ministre, je l'ai dit dès le début. Je vais prendre la responsabilité de, de cette situation, nous allons la régler. C'est pour cette raison qu'au mois de janvier, on a fait que la COVID-19 soit une maladie euh, signalable. Et on a aussi mis en œuvre deux trousses de modifications, 243 millions de dollars en financement d'urgence pour appuyer les dépistages de 24 heures euh, par jour et aussi d'augmenter la capacité pour euh, des pics soudains dans la COVID-19. Nous avons fait euh, des milliers d'inspections l'année dernière et je suis tout à fait d'accord, on doit en avoir plus que les qu'on a fait l'année dernière et de travailler avec les foyers parce qu'ils doivent, avec nous tous, ils doivent faire partie de la solution. Et en ce moment, il y a 63 foyers de soins de longue durée qui ont des éclosions sur 643, donc, dans son ensemble, on, on s'en on va dans la bonne direction et 252, il y a des, des éclosions qui, qui ne sont plus. Donc, le système fonctionne à une certaine part lorsqu'on voit qu'on se déplace dans la bonne direction. Prochaine question, leader de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma prochaine question est au Premier ministre. La mort tragique de Ijaz Choudhury, de André Campbell. Et Mme Paquette de, exige qu'il y ait plus de changements dans les services de l'ordre. Le Centre des dépendances et de et la santé mentale s'est prêté, prêté leur voix aussi. Il y a des tragédies qui ont lieu lorsque ces gens n'ont pas accès aux soins qu'ils ont besoin. Pendant trop longtemps, le système de santé a dépendu sur les, euh, les policiers de répondre aux crises de santé mentale. Des changements transformatifs sont nécessaires pour appuyer une nouvelle voie à l'avenir. Est-ce que le premier ministre pense que des changements transformatifs sont nécessaires? Et si oui, qu'est-ce qu'il propose? La solliciteur générale, merci, M. le Président. Vous savez... Je pense que c'est une discussion très importante qu'on doit avoir et je suis contente que la députée l'a soulevé. Nous avons, en tant que gouvernement, fait un engagement pour investir avec le gouvernement fédéral 3,8 milliards de dollars euh, pour des soutiens en santé mentale et en dépendance. Nous avons le premier... Euh, euh, la Première ministre responsable, le premier ministre responsable de euh, ce portefeuille. Euh, je vais vous donner quelques exemples qui abordent la question de lorsque les communautés travaillent ensemble avec les services de police et l'Association la, de la santé mentale. Nous avons de très bons résultats. Nous protégeons les gens. Les services de police euh, de Barry, 500 000 pour appuyer une équipe de sensibilisation qui vient en aide aux gens en situation de crise avec un partenariat, avec un agent de police et avec un spécialiste dans le domaine. Ces équipes fonctionnent, ils protègent nos communautés et ils font en sorte que les personnes ont l'aide lorsqu'ils en ont besoin dans la communauté. Merci. Complémentaire. Bien, M. le Président, cela ne suffit pas pour le premier ministre et la ministre de, lorsque ces tragédies ont lieu, d'offrir leurs condoléances et ensuite d'ignorer les demandes de changer le système qui a fait en sorte que trop de personnes décèdent. Les condoléances du euh, premier ministre ne veulent rien dire lorsqu'on réduit la surveillance des services de police et réduit l'argent pour la santé mentale le Centre des dépendances et de la santé mentale, juste pour rappeler au gouvernement, ils ont réduit 235 millions de dollars pour la santé mentale. Les policiers ne devraient pas être les premiers répondants lorsque les gens sont en crise, dit le Centre des dépendances et de la santé mentale. Ils ont été très clairs. Est-ce que le premier ministre est d'accord? Et si oui, qu'est-ce qu'il est prêt à faire? Je ne sais pas si le premier ministre, euh, si la euh, députée d'en face a entendu certains des exemples que j'ai mentionnés dans ma réponse précédente. Je vais en pa parler d'autres. Il ne s'agit pas tout simplement de ce qui, ce qui a lieu avec les services de police. Il y a 10 millions de dollars qu'on a annoncé en éducation pour aider les enfants. Le service de police de Guelph, 2 millions de dollars pour aider des équipes de santé mentale qui préparent, qui. Euh, mais ensemble, des travailleurs sociaux avec des services de police. Lorsque les gens appellent le 911, ils veulent de l'aide et c'est ce qu'on offre. Nous sommes en partenariat avec d'autres ministères d'autres paliers du gouvernement pour trouver une solution et j'aimerais bien que vous puissiez participer à cette solution. Prochaine question, député de Perth Wellington. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Monsieur le Président, le premier ministre et le ministre de l'Éducation ont annoncé un autre cursus pour les mathématiques, un programme scolaire, et je sais qu'avec l'ancien gouvernement, ça a été un échec total, les mathématiques, le QRE et les scores sont un échec total par le passé. Les, les, plus de la moitié des élèves de la sixième année ont échoué leur examen en mathématiques. Est-ce que le ministre peut nous expliquer savoir comment on va s'attaquer à ce problème et d'offrir des outils nécessaires aux élèves? Euh, au premier ministre, je voudrais remercier le député de Perth Wellington pour sa très bonne question. Je voudrais aussi féliciter notre très bon ministre de l'Éducation. Il fait un travail excellent. Et je dois vous dire qu'on doit revenir aux, aux compétences de base. Monsieur le Président, on doit s'assurer qu'on qu puisse revenir à la base de la science, des technologies, de la génie et des mathématiques. J'en ai déjà parlé, mais je vais me répéter, avant de, de me lancer en politique, il y a une jeune personne qui est venue dans mon bureau avec un, un diplôme universitaire et, et je lui ai demandé qu'est-ce que c'est 7 fois 7 elle regarde, elle prend son téléphone et je lui ai demandais « c'est quoi 7 fois 7? » et elle ne pouvait pas répondre. Est, elle est diplômée euh, de, de l'université et elle dépendait sur son téléphone, mais peut-être euh, vous, vous rappelez toutes les cartes qu'on utilisait pour nous rappeler euh, de notre table de médication On va, doit revenir aux compétences de base en mathématiques et c'est ce que le ministre de l'Éducation fait. Et merci pour vos efforts. Merci, M. le Président. Merci au Premier ministre. Merci de cette réponse. Je me souviens bien de ces cartes mémoire. Ma génération a sûrement inventé ces cartes mémoire. Euh, nous allons de l'avant avec ces changements à ces moments incertains. C'est encore plus important d'assurer que les élèves ont les outils nécessaires pour se trouver un bon emploi dans la nouvelle économie. Le, le monde change rapidement et nous devons nous assurer que le système d'éducation s'adapte. Les parents et les élèves veulent avoir un système d'éducation qui leur permet d'avoir les compétences nécessaires dans la nouvelle économie. Je sais que plusieurs parents veulent participer dans l'éducation de leurs enfants et de participer avec eux pour qu'ils puissent avoir du succès. Est-ce que le premier ministre peut nous dire comment ce programme scolaire a été développé avec la, en consultation avec les parents? Au premier ministre, merci aux députés, pour ceux qui nous écoutent à la maison et ici dans cette chambre. Si on pense, le programme scolaire n'a pas changé depuis 2005. Qu'est-ce qui n'a pas changé depuis le euh, 2005? Tout change. On a deux choix. Soit euh, on accuse un retard avec nos élèves lorsqu'on décoffine l'économie. Euh, on, on doit être en concurrence avec le reste du monde. Nos élèves, il faut qu'ils soient euh, premiers. Ce sont eux à l'avant-garde, tous ceux qui sont diplômés. Et j'ai dit quelques mots par vidéo virtuelle, mais ce sont les prochains politiciens, les prochains leaders, premiers ministres. Mais nous devons être en concurrence, euh, livrer concurrence contre le reste du monde. Et c'est justement ce que ce programme scolaire va faire, d'être plus concurrentiel. Merci. Merci. Prochaine question, député de meskeming Merci, M. le Président. Ma question est au Premier ministre. L'éclosion de, de la COVID-19 au sein des travailleurs migrants dans l'agriculture est une tragédie. C'est la pire éclosion dans la, la province. Code, Mais malheureusement, cela n'aurait pas dû être une surprise. Les, les usines de transformation ils travaillent très près l'un de l'autre. C'est donc un, un, un endroit à risque, mais le ministre des Soins de longue durée a aussi identifié à certaines différentes reprises que les unités dans les, soins, les foyers de soins de longue durée, parce qu'ils sont si près l'un de l'autre et fait partie du problème, comme euh, des maisons qui abritent les euh, travailleurs étrangers et qui n'ont aucun autre endroit où aller lorsqu'ils sont malades. Vous le saviez, tout le monde le savait, le gouvernement le savait. Par contre, vous avez été un échec et maintenant, le, le premier ministre a dit que c'est le secteur agricole qui fait en sorte qu'on ne peut pas aller au déconfinement et c'est un, un endroit à risque. Pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps? Pourquoi est-ce que vous avez mis en danger la vie des gens qui font la collecte des aliments? réponse. Tout le monde est là pour être solidaire avec nos agriculteurs, mais nous avons pu trouver une solution et c'est extraordinaire lorsqu'on travaille avec les gens et on consulte les agriculteurs. Ce sont des gens qui travaillent le plus fort dans la province et maintenant nous avons une solution, donc les, les agriculteurs sont d'accord avec les travailleurs migrants pour aller subir des tests de dépistage ils font la file pour ce dépistage et une des associations agricoles a dit que j'apprécie tous vos efforts et qu'on a deux choix, soit qu'on ignore la situation et tout se propage et se pro propagerait dans la communauté parce que ce n'est pas la faute des travailleurs étrangers parce qu'ils ont dû s'isoler pendant deux semaines. Je vais continuer mes commentaires lors de la prochaine ronde avec les questions complémentaires. Les députés d'Essex. Merci, M. le Président. Sans aucun détail, le Premier ministre a annoncé ce matin que finalement, il a un plan pour faire en sorte que Windsor et Essex puissent passer à la deuxième étape du déconfinement, deux sem des semaines après que euh, les citoyens... Et... Les, le Conseil municipal leur a demandé de démontrer le leadership pour contrôler l'éclosion au sein de la population des travailleurs étrangers. Nous avons été touchés plus durement dans cette province à la suite de cette éclosion, mais ce n'est pas durable comme situation. Un bon leader ne laisse personne pour compte. Un bon leader identifie les menaces de manière précoce et déplace toutes les ressources nécessaires pour s'attaquer à ce problème. Est-ce que le gouvernement va s'engager à déployer toutes les ressources nécessaires pour faire les dépistages, faire la recherche des contacts et de d'assurer le contrôle des éclosions pour que tous ceux à Chatham-Kent et Windsor-Essex puissent passer au déconfinement et de rebâtir l'économie? Je ne pas mentionné ça, Monsieur le Président, mais je vais, je vais vous dire ce que les dirigeants des associations ont dit. Ils ont nommé le député d'Essex sans me demander à moi, en disant qu'il n'avait rien fait, rien fait ici. Ce n'est pas moi qui lui ai dit ça. Il a en fait appelé lui-même. À l'ordre, asseyez-vous. Le député d'Essex, veuillez vous retirer vos paroles. Je les retire. Monsieur le Premier ministre, veuillez répondre. Merci, Monsieur le Président. C'est la première fois que j'ai entendu quelque chose comme ça dans l'Assemblée, vraiment. Bon, à l'ordre. Mais... Nous avons communiqué avec le chef des services sanitaires là-bas euh, et avec le maire. On a donné 15 millions de dollars pour l'achat de PPE et de désinfectants et de, pour la reconception des postes de travail. Nous allons faire tout dans notre pouvoir pour appuyer les agriculteurs et la population, les citoyens de euh, Windsor-Essex. Le député d'Essex est averti. Order. À l'ordre. La députée de Windsor-West, à l'ordre. Prochaine question. Prochaine question. Député de Parry Sound, Muskoka. Merci, Monsieur le euh, Président. Je souhaite poser une question pour le ministre de l'Industrie du Tourisme. Le ministre a visité les collectivités partout dans la province au fur et à mesure que l'on ouvre pour ouvrir des expériences sécuritaires et des services euh, donc sécuritaire également. Donc, il y a eu la, il y a eu la visite euh, dans mon comté de Perry Sound, de Muskoka. Hélas, les comtés comme le mien ont été les plus touchés. Depuis le début de la COVID-19, Paris-Sound, Muskoka, est une des régions les plus visitées. Des milliers et des milliers d'emplois dépendent de, du tourisme. Je sais à quel point ça a, été, ça a effrayé les exploitants des services touristiques dans ma région. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous donner un aperçu de ce qui se passe? Madame la ministre, de nous donner un aperçu de ce qui se passe. La ministre du patrimoine, de la culture de... Des sports. Merci beaucoup euh, donc euh, aux députés pour son leadership engagé pendant cette crise, particulièrement pour euh, sa circonscription, mais dans l pour l'ensemble des services de tourisme euh, et d'accueil dans sa région. Nous avons eu l'occasion de visiter le 14 juin là-bas. Nous avons visité les brasseries, euh, les, euh, les endroits de villégiature et donc euh, les restaurants. Et même les salons de coiffure. J'aimerais dire que nous avons euh, investi plus de 350 dollars en marketing et en tourisme, en dollars de marketing tourisme et plus de mille dollars pour donc le marketing de, des, euh, des endroits de villégiature et pour la célébration de l'Ontario, malgré le fait que bien, parmi, bien nombreux parmi ces, ces festivals ne peuvent fonctionner cette année, mais nous préparons donc la prochaine saison pour accueillir le monde entier à Muskoka. En, député de paris muskoka Bon. Je sais que la ministre lutte corps et âme pour le secteur touristique et fait la promotion du voyage dans la province aux Ontariens. Le 100 000 d'appui aux endroits de villégiature de l'Ontario, c'est fortement apprécié par les exploitants qui ont été touchés euh, durement. Les... Donc, euh, le, le secteur de l'hospitalité, vraiment, est un secteur extrêmement touché, particulièrement dans ma circonscription, et on réussit donc à, à euh, survivre et à profiter euh, donc des mesures d'allègement et de subvention offertes par le gouvernement ontarien. Quelles sont les mesures auxquelles on peut s'attendre maintenant et à l'avenir? Eh bien, comme vous le savez, le secteur du tourisme et de l'hospitalité en Ontario veut 36 millions de dollars, milliards de dollars par année et c'est pourquoi il est important de faire des investissements importants. Un euh, investissement d'ailleurs de 13 millions de dollars que j'ai fait dans, ce, dans euh, ce secteur dont on vient de parler. Bon, il y a à Ottawa, par exemple, et dans, euh, près de Niagara euh, et jusqu'à Muskoka. Et à Blue Mountain, il y a aussi donc des, des visites de ma part et des euh, subventions. J'irai à Cambridge euh, bientôt. Euh, il faut montrer deux choses. Lorsque ce sera sécuritaire de le faire, nos exploitations touristiques seront prêtes à accueillir en toute sécurité les touristes. Et en tant que gouvernement, nous voulons appuyer ce, gouvernement, euh, ce, ce secteur essentiel qui offre des centaines de milliers d'emplois en Ontario. Et c'est notre boulot collectivement de d'aller dans nos collectivités, de diriger, de démontrer en phase 2 en Ontario qu'il est sécuritaire de fréquenter euh, donc une terrasse, fréquenter les installations touristiques, les restaurants, et ainsi de suite, pour, euh, euh, parce que nous avons passé donc des mesures permettant d'accommoder cela. Kitchener Centre. Merci. La, ma question s'adresse au premier ministre. Hier, le CBC a fait rapport que 35 avocats du ministère du procureur général ont envoyé une lettre pour dénoncer des euh, cas euh, innombrables d'atteinte euh, à la dignité donc, des personnes racisées. Cela, c'est une atteinte euh, pour ces personnes. Euh, des, cas de racisme où l'on a dit que ces personnes n'étaient pas aussi qualifiées pour faire leur boulot que leurs pères, leur, père, euh, leur euh, blancs. Donc, on a dit qu'on allait appuyer euh, ces personnes racisées, mais on a besoin de mesures. Quelles seront les mesures qui, euh, dont on fera preuve à cet égard? Le procureur général. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement a zéro tolérance envers le racisme, la haine et la discrimination. Nous sommes entièrement engagés à régler la question du racisme systémique en milieu de travail, y compris l'élimination de toute forme de discrimination et le questionnement des, euh, euh, du racisme enraciné profondément dans tous les milieux. Je voudrais remercier et encourager tous ceux, tous les intervenants qui se sont engagés à cet égard. Et nous avons embauché une tierce partie pour faire la revue de tous les programmes et les services du gouvernement. Nous travaillons avec le, de la division de l'antiracisme et pour travailler sur la question de la culture et de la discrimination au milieu de travail. Notre engagement vers le respect, l'égalité et l'antidiscrimination, euh, euh, euh, nous en faisons preuve tous les jours. Et Il y aura davantage qui sera fait, mais nous sommes engagés pour faire euh, des progrès à cet égard. Question complémentaire merci monsieur le président le racisme systémique c'était un problème sous la gouverne libérale et c'est la même chose maintenant en 2017 les rapports d'expérience semblables des travailleurs donc, du gouvernement ont été soulignés depuis 2007 les travailleurs ont soulevé des cas de racisme anti noir et anti autochtone et à cette époque on, les Personnes responsables avait indiqué qu'elles allaient faire tous les efforts pour changer la culture. Euh, les employés, donc. Euh, de, des services ontariens ont, donc, public ontariens, n'ont pas encore vu de changement public, même après de nombreux engagements. Ma question est la suivante. Le travail qui vient d'être souligné sera-t-il rendu public afin que les travailleurs du service public de l'Ontario, peu importe qui sont, quelles sont leurs couleurs, quels sont leurs antécédents ethniques, pourront travailler de manière sécuritaire au gouvernement de l'Ontario? Ce procureur général. Merci monsieur le président. La discrimination, le harcèlement n'ont aucune place en milieu de travail, que ce soit au gouvernement ou ailleurs. Nous sommes enga enga entièrement engagés à traiter cette question sous toutes les formes. Nous voulons faire progresser l'inclusion et l'égalité en milieu de travail. Nous voulons encourager un milieu de travail plus euh, égal, libre de harcèlement, libre de racisme. Nous avons complété un examen approfondi des cas euh, donc euh, soulevés et cet examen a eu lieu en, en 2018 et nous avons euh, pris des mesures et c'est disponible aux employés donc du gouvernement provincial, euh, et nous avons développé un programme de développement des connaissances et des capacités en, en la matière pour que, développer donc une main d'œuvre plus inclusive et euh, qui peut reconnaître donc les obstacles systémiques. Et nous travaillons avec la branche euh, donc euh, qui travaille sur la question également. Tandis que nous travaillons pour faire progresser les choses, nous savons aussi qu'il y a davantage à faire et nous sommes engagés euh, en, envers euh, cet effort. Scarborough-Gilwood, ma question s'adresse au des, ministre des Financières. Monsieur le ministre, un rapport euh, qui a été publié par la FAO a montré donc un euh, recul de l'emploi à Windsor, Sainte-Catherine, Niagara et dans la région la plus importante pour l'emploi Toronto. Et ces petites entreprises sont le moteur économique en Ontario et au Canada. Ce matin, il y a eu un séminaire par Dan Kelly de la Fédération d'entreprises de indépendantes au Canada qui montrait à quel point les petites entreprises euh, luttaient. Et c'était présenté présenter l'association des entrepreneurs de Scarborough. Il s'agit... Pour les restaurants, en fait, euh, et les... Euh, euh, euh, Toutes les entreprises, en fait, ont besoin de liquidité et de stabilité en Ontario comme partout ailleurs au Canada. Euh, l -l la relance n'ira pas, pas très rapidement. Nous devons veiller à ce que les petites entreprises survivent jusqu'à la reprise véritable pour qu'elles puissent maintenir leur position de créateur d'emplois dans notre société. Le ministre va-t-il s'engager à mettre en œuvre un programme sur plusieurs années pour les petites et moyennes entreprises afin que celles-ci puissent disposer du temps nécessaire pour, par exemple, rembourser les taxes reportées et ainsi de suite? des Finances. Monsieur le Président, je remercie la députée de sa question. Nous sommes ouverts à toutes les idées quant à l'appui de nos PME euh, ainsi que de nos plus grandes sociétés. Comme euh, vous le savez, nous avons lancé un programme de 17 milliards de dollars, euh, 7 milliards en, en appui direct, y compris le, les la location des locaux, euh, l'électricité. Nous avons travaillé aussi de, de pair avec le gouvernement fédéral quant au, à la liquidité nécessaire et à la trésorerie. Euh, nous avons donc mis en œuvre aussi une interdiction d'expulsion nous avons mis des mesures à l'écoute de nos PME. Nous avons tenu 40, plus de 40 tables rondes euh, donc pour recueillir ces idées. Nous savons que ce que les PME veulent vraiment, c'est la chance de réouvrir et je commenterai plus tard. Merci, M. le Président. Je souhaite répondre au ministre des Finances que ce 17 milliards de dollars inclut 10 milliards de dollars en report d'impôts et de taxes. Est-ce que vous allez créer un programme qui permettra euh, à, de retarder le remboursement de ces impôts à plus tard que l'automne, euh, car plusieurs entreprises souhaitent euh, tenir le coup. Donc, et le 25 mars, nous avons donné une perspective euh, financière et euh, fiscale, euh, budgétaire, et suite. Euh, à l'évolution, donc la pandémie, les choses ont changé beaucoup depuis et cela affecte notre économie énormément. Maintenant que nous sommes en phase 2 de la réouverture, nous avons besoin euh, d'avoir un, un tableau assez précis pour pouvoir planifier la reprise. En nous, une mise à jour budgétaire, c'est bien trop tard. Euh, le gouvernement a annoncé le 8 juillet une mise à jour budgétaire. Je m'engage, je vous demande si vous vous engagez à faire une mise à jour d'ici le 15 juillet quant à la perspective pour les PME afin que nous ayons la possibilité de planifier donc la reprise entière pour les programmes et les services nécessaires, par exemple comme un plan de reprise pour les petites entreprises étalées sur plusieurs années et que ce soit plus réaliste selon les perspectives économiques, de, économiques auxquelles font face les petites entreprises dans la province. Monsieur le ministre des Finances, merci, je remercie la députée d'avoir reconnu le travail de ce gouvernement à l'appui des PME et aussi un merci pour son appui donc du report euh, fiscal pour euh, accorder aux entreprises. Nous sommes uniques parmi les gouvernements en Ontario pour, quant à la mise à jour financière euh, budgétaire relative à la COVID-19. Et le gouvernement fédéral suivra notre euh, exemple en juillet et nous allons continuer à suivre donc notre plan euh, quant au mois d'août. Mais nous quant à la réouverture, nous savons que nos PME veulent réouvrir. Il est si formidable de voir que le plan que le gouvernement a mis de l'avant un plan soigneusement conçu et qui mènera à la réduction des cas, mais aussi à la réouverture, pas seulement à Scarborough, mais dans d'autres coins du, de la province. Notre euh, nos petites entreprises, nos sociétés souhaitent revenir retourner au travail. Je fais écho à nos collègues. Nous tous ici, à l'Assemblée, avons pris, vous le devons prendre l'occasion d'aller visiter les PME et les entreprises euh, de toute taille, d'ailleurs, pour leur montrer que nous les appuyons et qu'il est sécuritaire maintenant de reprendre les activités. Alors, député de Niagara-Ouest, dans ma circonscription, l'industrie du vin joue un rôle critique, donc l'industrie vinicole est très importante pour nous. La semaine passée, c'était la semaine donc, de la bière artisanale et la semaine vinicole artisanale de l'Ontario. Donc, nous avons pris des mesures pour consulter tous les secteurs de la province. Quant au plan de reprise économique, est-ce que le ministre pourrait nous parler? de la partie du plan qui euh, inclut des mesures de croissance économique et de, euh, donc dans ma région de Niagara-Ouest. Ministre des Finances, je remercie le député de Niagara-Ouest. Monsieur le Président, il a était à la défense donc, de l'industrie vinicole et agricole de sa communauté. Bravo. Et... Grâce au travail de ce député et d'autres députés ici pour euh, donc, euh, faire reconnaître la semaine passée la semaine de la bière artisanale et la semaine vinicole artisanale, nous mettons de l'avant toutes les ressources de marketing possibles pour faire la promotion des entreprises et des produits locaux et pour encourager donc les ontariens à euh, se délecter des produits donc de l'Ontario. Merci euh, monsieur le président. Dans ma pression Kitchener-Conestoga, une industrie de la bière artisanale vibrante s'est développée, ça euh, contribue de manière largement à euh L donc, euh, l'économie locale. J'ai été heureux de voir euh, le ministre des Finances donc, et, la, se mettre à moderniser le cadre de vente et de services de l'alcool. Et je voudrais savoir quelles sont les autres mesures donc à l'appui euh, de ces entreprises. Merci. Je remercie le député de Kitchener-Gonestoga de la défense euh, dont il fait preuve à l'égard euh, des bières artisanales, dont il est client, si j'ai bien compris. Et je sais que à Saint Jacobs et dans la région euh, connexe d'Elmira, donc euh, il y a une grande industrie. Notre nos Vin, nos bières et nos spiritueux sont une partie importante et vibrante de des économies locales dans la province. C'est pourquoi nous sommes à l'appui des brasseries locales en plus des autres appuis que nous avons offert dans le passé à l'industrie. Les appuis que nous avons offerts aussi aux restaurants et aux bars pour veiller à ce qu'ils puissent continuer euh, donc, de fonctionner fait bien preuve du fait que nous voulons continuer à soutenir donc, cette industrie. Nous sommes fiers euh, donc de cette industrie de qualité en Ontario. Alors, député de York South West, merci, M. le Président. Quelqu'un a été laissé dans la poussière, c'est comme cela dont on parle de la mort d'une femme euh, donc euh, itinérante sous un pont de l'Ontario. Sa mort n'a pas été reportée pendant des semaines. Il n'y a eu personne pour cette femme en ces moments de besoin. Cela euh, parle, c'est évocateur de notre échec. Un décès, euh, donc, qu'on peut euh, prévenir est un décès de trop. Mm. Ma question s'adresse au premier comment ministre. Comment est-ce que ce gouvernement veillera à ce que tous, chacun ayant besoin d'accès à un logement d'urgence pendant cette crise, puisse avoir la, les soutiens dont il a besoin? Et comment peut-on veiller à ce que les personnes les plus vulnérables ne soient jamais laissées dans la poussière? ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci. Euh, pour la question. Je partage votre préoccupation et j'ai exprimé euh, toutes mes sympathies à la famille, non seulement de cette personne morte Le tragiquement, mais aussi aux autres personnes qui ont souffert énormément dans notre système de refuge donc en raison de la COVID-19. Euh, depuis les débuts de la pandémie, nous avons offert aux municipalités 200 millions de dollars pour aider les itinérants et aussi pour aider ceux qui gèrent euh, donc ces services, nos héros municipaux qui travaillent euh, sans défaillance pour euh, soutenir donc les citoyens. Donc itinérant. Je voudrais remercier aussi le ministre Hussein qui a pris les devants avec le programme Reaching Home et 148 millions de mon ministère et 2 millions de son ministère ont offert 39 millions de dollars à la ville de Toronto en tout. Et je sais qu'un décès euh, est donc euh, inutile, est un décès de trop, et, et euh, nous allons certainement agir pour mettre les ressources nécessaires afin qu'aucun Ontarien ne soit laissé derrière. Merci. Question Merci. complémentaire. Encore une fois, Monsieur le Président, ma question s'adresse au premier ministre pendant la pandémie, c'est ceux qui n'ont pas de foyer qui sont exposés aux risques les plus grands. Si euh, on ne dispose pas d'un toit, comment peut-on s'attendre euh, à ce qu'on respecte la distance entre les, entre les personnes? Si on tombe malade, où se dirige-t-on, vers où se tourne-t-on? C'est pourquoi nous voulons veiller à ce que l'on fasse tout ce qui est possible pour assurer donc un foyer euh, un toit pour tous ceux qui en ont besoin. Euh, hélas, euh, ce gouvernement-ci fait tout le contraire parce qu'il a rendu l'expulsion plus facile euh, pour les propriétaires. Toronto a déjà une crise d'itinérance euh, et il est clair des, suite à toutes les anecdotes euh, comme celle-ci du décès de cette femme que ce gouvernement a, a empiré les choses. Pourquoi? Eh bien. Avec tout le respect que je dois aux députés, ce n'est pas le cas. Nous avons offert à la Vivre de Toronto presque 22 millions de dollars pour euh, les investissements dans des euh, abris d'urgence, des refuges donc, euh, improvisés des, qui ont eu, été installés dans des hôtels, des motels, euh, des fonds supplémentaires également. Euh, donc, mais un autre néo-démocrate s'est levé et a donné de l'information qui doit être corrigée et en raison de la loi sur donc, les locataires et les propriétaires, tout locataire en Ontario a le droit d'une audience devant la commission. Donc, et peu importe le nombre de fois que vous en parlerez, je vais vous corriger. Si un locataire a peur d'être intimidé ou d'être forcé de quitter son loyer, son toit, euh, il peut certainement avoir recours, euh, donc, euh, euh, aux audiences prévues à cette fin. Question. Prochaine question, euh, la députée de Tobico lexha Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au la ministre des Femmes et des Enfants. Euh, L'éclosion de la COVID-19 a euh, touché tant de monde en Ontario. Bien qu'on encourage les gens à rester à la maison et à re respecter l'espacement, euh, ce n'est pas nécessairement possible pour celles qui vivent la violence conjugale. Chacun des, de, mérite de Et se sentir en sécurité chez lui. Et sinon, il faut offrir des appuis. Les refuges sont restés ouverts à l'Ontario, particulièrement pour les femmes vivant la violence conjugale. Et je souhaite remercier les femmes de ma circonscription qui travaillent à cela dans les refuges. J'aimerais revenir sur les mesures qui sont prises pour aider ces femmes et d'autres personnes qui ont euh, des besoins. Merci à la députée des Tobico pour cette question remarquable. Notre gouvernement travaille avec diligence, avec des partenaires à tous les niveaux, pour rehausser les mesures, et assurer le bien-être de toutes les femmes en Ontario. Nous travaillons pour mettre de l'avant un fonds d'un million de dollars d'allègement pour aider les agences à offrir des services à distance, de répit à ces femmes. Ce financement permettra aux conseillères, par exemple, d'installer des lignes euh, d'aide à distance, 200 000 pour développer des plateformes de clavardage, avoir des lignes sans frais, des services d'interprétation sur demande et du personnel supplémentaire pour accroître, répondre au volume accru d'appels. 2,7 millions de dollars ont été offerts aussi aux services des victimes pour celles qui ont été touchées par la violence conjugale pendant la COVID-19. Nous avons travaillé très dur pour protéger ces femmes et offrir de l'aide à toutes celles qui en ont besoin. Question complémentaire. Merci, merci pour cette réponse. Il est tellement critique d'offrir le soutien aux femmes qui vivent donc une violence conjugale, particulièrement pendant cette période. Un autre groupe important de personnes dans la province qui fait face à des difficultés accrues, ce sont nos jeunes, nos jeunes dans notre système. Donc, d'aide à l'enfance. Par exemple, les jeunes qui ont été placés peu avant la pandémie. Comme tout le monde dans la province, nous devons veiller à ce que les besoins de ces enfants soient assurés et qu'on les protège. Quelles mesures donc ont été prises pour aider ces, je, ces jeunes ainsi que les familles d'adoption pour euh, donc les aider et euh, aider les travailleurs de première ligne? Merci, merci à la députée de cette question formidable. Dès que nous avons vu euh, l'impact de la COVID-19, nous avons commencé à travailler avec nos intervenants et nos représentants pour veiller à ce que les jeunes disposent des, des services dont ils ont besoin. C'est pourquoi aucun jeune ô, euh, qui donc est, le, euh, est sous le euh, gouverne gouvernement de l'Ontario ne... Euh, ne soient laissés laissé dans la poussière. Nous avons offert plus de 2,5 euh, éléments de PPE, donc d'équipements de, de, de protection personnelle, à, aux travailleurs de première ligne euh, dans ce domaine, dans la province. Nous voulons protéger les jeunes et encourager tout rapport donc, de violence faite euh, ou de négligence euh, à l'enfance. Euh, on peut... Donc, euh, avoir euh, donc recours au numéro 411 ou au courriel euh, donc facile d'accès. Merci. Ma question euh, à la vice-première ministre. Notre... Trava Nos travailleurs de pre première ligne, on en aura le bol d'être appelés des héros tout en se voyant euh, nier le 4 de plus de l'heure. Euh, ceux qui s'occupent des personnes âgées... Donc, par exemple, font 18 de l'heure tout en mettant sa vie en danger. Il a décidé de travailler en première ligne pendant la pandémie en raison de la promesse d'augmentation euh, salariale pendant cette période de pandémie. Il nous a dit que ce retard euh, le touche émotionnellement et financièrement. Ça fait des mois maintenant qu'on promet cela et euh, donc cela... Je me sens sous-évalué et non apprécié. Quand est-ce que ce cométant et des milliers de ses euh, camarades pourront euh, dépendre donc de cette augmentation? Euh, la vice-première ministre, merci beaucoup de la question. Nous. Oh, donc, sommes remplis de gratitude envers nos travailleurs euh, de première ligne et euh, pour ceux qui euh, travaillent avec les aînés et qui mettent leur propre vie en danger et qui parfois contractent la euh, COVID-19. Ce sont des héros qu'on a reconnus en, donc, euh, lançant cette augmentation de 4 dollars de plus. Et pour ceux qui travaillent plus de 100 heures par semaine, ils recevront un paiement forfaitaire de 200 chaque mois pendant les quatre prochains mois. Euh, nous avons un système qui est en, en fonction maintenant pour pouvoir envoyer donc cet argent entre les mains des travailleurs. J'ai signé personnellement plus de 500 lettres la semaine passée à des organismes en leur indiquant quel serait le montant reçu et j'aurai davantage à dire lors de la complémentaire, M. le Président. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Avec cette pand... Lorsque cette pandémie a commencé, des entreprises à milliards de dollars comme Walmart ne pouvaient pas attendre de dire à tout le monde qu'ils pensaient que leurs travailleurs étaient euh, des héros. Et que trois mois plus tard, on, voit... on ne voit pas dans les nouvelles que ces familles de milliards de dollars ont réduit les paies pandémiques de 2 dollars. Alors que la famille Walmart a une valeur de 1,75 milliard de dollars, la euh, famille Western, qui sont euh, canadiens, ont une valeur d'environ 9 milliards et continuent de se faire des sous. C'est eux qui tiennent nos communautés en route et les travailleurs mettent leur vie en, en danger. À Niagara Falls, il y a... Euh, une épicerie euh, indépendante euh, qui continue de payer et de verser les 2 dollars euh, de paix pandémique. Une euh, entreprise familiale, parce qu'ils savent que les, les travailleurs sont des héros et ils continuent de le faire aujourd'hui. Est-ce que votre gouvernement s'engagera aujourd'hui à défendre ces travailleurs de première ligne qui ont perdu leur rémunération, qui leur ont été volées par ces grandes entreprises et allez, vous, vous engager à utiliser votre pouvoir pour remettre cet argent aux gens qui en ont besoin. Réponse, je suis d'accord avec vous, les travailleurs de première ligne sont des héros et ils le méritent. Je ne peux pas parler de ce qui se passe avec certaines des entreprises privées. J'apprécie que les plus petites entreprises suivent les recommandations et euh, continue de fournir euh, les paix euh, de pandémie qui, euh, aux gens qui le méritent. On aimerait bien euh, le donner à tout le monde, mais malheureusement, ça ne fait pas partie de l'accord qu'on a avec le gouvernement fédéral. Et il y a environ 175 000 personnes qui vont le recevoir. Et comme je l'ai indiqué dans ma réponse précédente, les lettres euh, ont été euh, Acheminer aux organisations, l'argent va sortir très bientôt, mais on a demandé aux hôpitaux et aux autres organismes qui vont distribuer ces fonds de changer leurs arrangements de paix pour que, dès qu'ils reçoivent leur, ces dollars, ces dollars soient transférés aux pays des gens. Et c'est ce qui va se passer immédiatement. Merci. Prochaine question, le député de benford for Brand. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Les parents dans ma circonscription sont frustrés depuis des années avec le déclin de la qualité de l'éducation en mathématiques dans leurs écoles. Et les enfants sont aux prises avec les concepts de base et ils ne peuvent pas réussir à comprendre ces concepts de mathématiques. Est-ce que le ministre... Le ministre de l'Éducation peut nous dire comment est-ce que ce nouveau curriculum des maths va aider les élèves à l'école élémentaire. Réponse, merci. Merci de l'occasion que vous me donnez de parler de ces progrès hier après des des décennies de stagnation et de déclin des scores dans la province on se rend compte que la moitié des élèves continuent d'échouer dans les normes de mathématiques on doit leur donner l'opportunité de réussir sur le monde du travail c'est pour cela que nous allons re, nous allons dévoiler nous avons dévoilé ce nouveau plan ce nouveau curriculum qui va permettre aux élèves élémentaires de pouvoir combler ces lacunes nous avons pour la première fois dans l'histoire de l'Ontario codifié la littératie financière et, et intégrer ces aptitudes en, en classe 1 et jusqu'en jusqu grade 8. Et c'est comme cela que nous avons assuré que ces éléments fondamentaux sont inclus dans l'apprentissage et que les élèves soient prêts pour le monde du travail complémentaire. Merci monsieur le président et merci au ministère de au ministre de sa réponse et du travail que vous faites pour assurer le succès de nos élèves. C'est vraiment enthousiaste pour nous de voir ce nouveau curriculum qui a été amélioré depuis 15 ans et c'est important Également, de voir que les élèves auront les aptitudes dont ils ont besoin pour réussir après l'école secondaire. Et cet apprentissage va, permettre, va leur permettre d'adopter les, les, les connaissances dont ils ont besoin pour réussir dans le monde du travail de demain. Est-ce que le ministre peut nous donner d'autres exemples là-dessus Complémentaire. Merci. Le gouvernement investit dans une stratégie de quatre ans de mathématiques et cela vient après des années, des décennies de d'échecs de la part du gouvernement libéral précédent. Et ce n'est pas une coïncidence que dans ce pays, nous avons euh, un taux de, de chômage des jeunes qui est très élevé et des maximes qui, qui montrent qu'il y a des, des dettes de 200 de la part des, des, millé, des milléniaux. Et donc, on va s'assurer que nous allons améliorer cette zone d'apprentissage et investir encore plus dans la santé mentale, dans la technologie, dans la modernisation. C'est pour assurer que pour la première, fois euh, dans nos curriculums, on investit euh, dans des stratégies euh, qui vont permettre aux élèves d'avoir de bons emplois plus tard. Prochaine question, député de London, Finchard. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les conservateurs veulent prétendre qu'ils euh, ont été pris au dépourvu euh, par le rapport euh, du, euh, des, des forces militaires euh, par, euh, qui a été... Euh, fournis au sujet des foyers de soins de longue durée. Et quand il s'agit des soins des aînés, c'est ce qu'ils font, ils prétendent. Ils prétendent qu'ils n'ont pas entendu les cris des familles qui se plaignent depuis des années. Ils prétendent ne pas entendre qu'il n'y avait pas de zone de protection autour de ces maisons de retraite. Et ils prétendent qu'ils vont faire tout pour protéger les, les aînés et pourtant personne n'est tenu responsable Pourquoi est-ce que les aînés méritent seulement des promesses brisées alors que leurs amis des grandes entreprises ont des lois qui les protègent et qui les empêchent d'être tenus responsables Réponse. La ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je vais immédiatement rejeter cette question et ce commentaire. Je l'ai dit plusieurs fois dans cette Chambre, l'importance de gérer, de, de présenter les faits et la vérité. Et notre gouvernement s'est engagé depuis le début et a travaillé de façon acharnée. Mon ministère de soins de longue durée, et tous les autres ministères, Santé publique Ontario, nous avons travaillé de façon acharnée contre un virus inédit dans le monde. Qui cause des dégâts partout dans le monde. Et notre gouvernement a pris des mesures après mesures. Et vous avez entendu les pr le premier ministre parler des, de ces mesures plusieurs fois. Je rejette les euh, prémices de vos questions. Euh, ça a un ton connota connotateur et je pense que tout cela, c'est le résultat d de la négligence du gouvernement libéral. Et vous, vous avez euh, annoncé les couleurs de ce qui s'est passé. Notre gouvernement va continuer de prendre chaque mesure disponible et utiliser chaque outil nécessaire pour protéger nos résidents dans les foyers de soins de longue durée. Cela conclut la période des questions ce matin. La Chambre est en pause jusqu'à 13 heures.